Alors, dernier truc, je vais être rapide, alors que je pense que c'est quelque chose qui est d'une très grande importance, la, la non-haine. Ici, j'ai, en demi, deux clics, j'ai trouvé sur Internet cette affiche-là, mais ce, ce, ce, ce slogan, il est partout, hein, il est sur les murs dans mon quartier. Pas de fascistes dans nos quartiers, pas de quartier pour les fascistes, avec un type en train qui, qui, qui a le visage masqué, donc on voit tout aussi le virilisme qu'il y a derrière ce genre de positionnement par la Fédération anarchiste. Mais c'est quelque chose qu'on trouvait très, très souvent, ce fondement d'encouragement de, enfin de, à la haine des gens en face. Littéralement, pas de fascistes dans nos quartiers, ils vont aller où À la campagne. Je veux dire, euh, ou, ou alors, ils vont être, euh, euh, on va les tuer, ou alors on va les, les convaincre de ne plus être fascistes. Mais on va les éduquer, d'accord. Bon, on va les éduquer, mais je ne pense pas que ce monsieur soit en train d'éduquer les fascistes. Voilà. Donc, c'est n'est pas ça. Pas de quartier pour les fascistes. C'est encore plus explicite parce que c'est... Bon, évidemment, il y a un jeu de mots entre les, les deux, mais pas de quartier. Littéralement, ça veut dire on ne fait pas de prisonniers. Pas de quartier, c'est une expression pour dire on ne fait pas de prisonniers. Si je prends un fasciste, même si je l'ai neutralisé, je vais lui couper la tête. Bon, je ne sais pas s'ils si, si le font réellement, je ne pense pas, ça se saurait, mais, mais l'idée, c'est qu'on n'a pas à avoir le, la moindre pitié et que les fascistes méritent de souffrir. Il y a, il y a, des débats, il y a eu des débats sur euh, les histoires de, de non-violence euh, dans le milieu récemment. Ça a toujours été euh, en disant, oui, les gens qui sont pour la non-violence, ils ont une vision... Euh, euh, angéliste des choses euh, là ils pensent que qu'il suffit de de, de, de de sourire aux gens d'en face, aux carnistes pour qu'ils arrêtent de manger la viande ou, euh, non c'est pas ça je pense que la violence parfois il en faut euh, on est parfois amené à se défendre ou à attaquer ça peut être euh, mais voilà, je suis en train de parler de ce qu'il y a là. Donc l'alternative souvent affichée entre non-violence et violence envers ces salauds. C'est-à-dire, on considère que pour exercer une violence, il y a besoin de considérer que la personne en face le mérite. Alors que moi, je pense que personne, aucun être sentient ne mérite de souffrir. Aucun être sentient ne mérite d'être tué. S'il y a un, un, un terroriste islamiste qui vient ici avec une kalachnikov et se met à tuer les gens, je suis très content qu'on arrive à le neutraliser d'une balle dans la tête. Je pense qu'on doit le faire, mais pas parce qu'il mérite de mourir, parce que c'est nécessaire. Et je n'ai pas besoin de haïr ce terroriste qui est peut-être un gars qui est né dans un quartier, qui a eu une vie de merde, qui, où je peux comprendre très bien pourquoi il est devenu terroriste. Je n'ai pas besoin de le haïr pour penser qu'il faut le neutraliser, il faut l'empêcher de... de, de... J'ai été très content quand on a réussi à combattre et pratiquement éliminer sur le terrain euh, Daesh, de, de, de Syrie et d'Irak. De, de, Mais en même temps, je sais que parmi ça, les victimes, eh bien, je ne leur souhaitais pas de mourir. Je souhaitais qu'elles meurent parce que c'était forcé... Mais il n'y a pas besoin de, souhaiter que, de, de penser que la personne en face... Le monde est ainsi fait que, euh, malheureusement, il y a parfois besoin d'exercer une violence pour, euh, pour faire progresser le monde. Mais ça me fait penser au réflexe que les, les gens ont souvent en, Ça a été raconté dans des études sur l'abattage des animaux à une époque. Euh, les animaux qu'on amène, le cochon avec qui on a vécu, euh, ben on l'amène à l'abattoir et ben au moment de à l'abattoir, on se met à lui donner des coups de pierre en le traitant de salaud et à essayer de lui trouver plein de défauts et considérer que le cochon, il mérite de mourir. On a décidé de le tuer donc il faut considérer qu'il mérite de mourir. Et bien non, je veux dire bon euh, déjà on n'était pas obligé de le tuer mais je veux dire même dans les cas où on est obligé de tuer quelqu'un, ben, il faut constater le, le mal nécessaire qu'il y a à faire. Donc je suis pour une non-violence pour, pour, pour une violence éventuellement, mais sans, sans haine. Et ce que ça implique, c'est que la violence ne doit jamais être punitive, elle doit être minimale, c'est-à-dire que le fasciste, si on a réussi à le neutraliser, eh bien si, on ne le tue pas. On en fait un prisonnier, on l'a neutralisé, on le garde, on ne considère pas qu'il mérite de mourir, on n'incite pas à la haine envers le fasciste. Et ça veut dire aussi que les gens d'en face... Peut-être pas avec des caresses, mais il y a un certain nombre de gens, de récits on trouve sur, sur Internet, de gens qui étaient des suprémacistes blancs aux États-Unis et qui racontent ma vie chez les suprémacistes blancs. J'étais suprémaciste blanc, maintenant, je, avec mon copain noir, je fais de l'éducation populaire contre le racisme. C est, c est, les, je ne je dis, je dis pas que j'ai la, la, la recette pour faire ça. Mais je veux dire, les gens, ils peuvent, ils peuvent changer. S'ils ne peuvent pas changer, les changer, il faut trouver les moyens, mais il n'y a pas à avoir la haine contre ces gens-là. Ces gens, ils étaient suprémacistes blancs, ils n'ont pas changé. Il y, y a un essentialisme dans cette idée que les gens d'en face, ils méritent de mourir, ils méritent de... Et par rapport à la question animale, ça ne marche pas, parce que les, les gens qui mangent de la viande, on ne va pas les exterminer, on ne va pas dire que c'est des derniers des salauds, quoi. Donc, euh, pas de quartier pour les mangeurs de viande, ça ne veut, veut rien dire. On n'arrivera à rien. Euh, alors, comme on n'arrivera à rien, on, on s'en rend compte, on entend dire, « Ah ouais mais les mangeurs de viande, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris que, euh, que les lapins, c'est des lapins. » quoi. Ils n'ont pas bien compris que la viande qu'ils ont dans l'assiette, c'est de l'animal mort. Euh. Enfin, je veux dire, c'est des conneries. Il faut, faut être débile pour dire ça. Enfin, comment peut-on penser que les mangeurs de viande, ils n'ont pas compris que la viande, c'est de la viande Enfin, ils savent que c'est de l'animal mort, ça s'apprend euh, dès, le, dès, dès, le, dès la crèche. Quoi. Euh, tout ça pour arriver à ne pas euh, à éviter de, de se dire qu'il euh, faut exterminer les mangeurs de viande. Alors que c'est beaucoup plus simple. Les mangeurs de viande, ils, font, ils commettent des actes qui sont gravement contraires à l'éthique. Ils ne méritent pas de mourir. Enfin, ils méritent euh, les, que de changer. Ils méritent éventuellement qu'on qu leur euh, interdise de... Euh, je veux dire le, le, le truc, euh, les, les gens qui se réjouissent des, des toreros quand ils se font tuer dans l'arène, quoi. Je veux dire moi, peut-être que si un torero qui se fait tuer dans l'arène, euh, ça veut dire qu'il y, y aura moins de corrida. Euh, bon, d'accord, peut-être que je me réjouis. Je suis prêt à me réjouir de ça, la mort du torero si réellement ça change euh, le sort d'un taureau, Mais ces gens-là, ils, ils se réjouissent pas comme ça. Ils disent, j'espère qu'il a souffert. Enfin, C'est extraordinaire le, la charge de haine qu'on trouve dans les milieux qui, qui se veulent euh, radicaux. Et là, je ne critique pas que les intersectionnels. Alors, bien que les intersectionnels donnent vraiment en plein pot dans ce, ce, ce, ce, ce truc-là. Et je pense que tant l'animalisme, par nature, devrait accepter de tenir compte des intérêts de tous les êtres sentients, l'animalisme devrait accepter de voir les problèmes de comportement des humains comme des problèmes de comportement d'animaux, que nous ne sommes pas des êtres parfaits, que nous sommes des êtres qui devons évoluer, nous devons chercher à, nous, nous, nous évoluer, à, à, à évoluer. Personne ne dira euh, « ce chat, il a torturé une souris, quel salopard, et il mérite de mourir. » Et de la même façon, les humains qui torturent les animaux, non, ils ne méritent pas de mourir. Ils méritent qu'on essaye de les, les, les changer. Et je pense que l'animalisme peut beaucoup apporter là-dedans. Là et que c'est une occasion pour changer, l'animalisme est une occasion pour changer notre regard sur les êtres humains, dont le comportement n'est pas éthique, et savoir comment parvenir à, à changer le monde sous ce, ce rapport. Donc la, la non-haine, on a souvent l'alternative entre la violence envers ces salauds et la non-violence, alors que je, je ne suis pas pour la non-violence, mais je suis pour la non-haine. La violence est parfois nécessaire, elle ne doit jamais être punitive. Et nous devons constamment chercher les compromis gagnant-gagnant. Par exemple, je pense que c'est important que les éleveurs, quand la, la, la viande aura été abolie, qu'on trouve moyen que ces éleveurs, ben, ils ne crèvent pas dans, sur, sur le trottoir. Qu'on qu considère que ce n'est pas parce qu'ils étaient éleveurs que c'est des salauds qui méritent de, de se retrouver au chômage et à la rue. Là, j'ai rajouté l'exigence de cohérence, mais je vais... Je vais, je, vais, je vais tracer. Oui, la, la haine pour les méchants naît d'une ex, conception extraordinairement exigeante des humains, être de raison doué de libre arbitre. Donc, C'est une conception des, qui place les humains complètement à part des autres animaux. Un regard totalement différent porté sur les humains et sur les, les autres animaux qui sont des êtres de nature soumis à l'instinct. L'animalisme est une occasion formidable de reposer entièrement ce débat. Et Voir un fasciste comme un ou un terroriste islamiste comme nous, nous voyons un chat qui torture une souris, ça nous permettrait de voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est-à-dire des êtres qui ont un comportement qui est grave et que nous voudrions changer, amener à changer. Et Tobias Lenert qui a dit cette phrase que je trouve excellente, que peut-être que la vraie épreuve de notre empathie et non notre traitement des plus faibles parmi nous, en l'occurrence des, des non-humains, on est souvent fiers de dire, nous, euh, nous sommes pour améliorer le traitement, des, nous défendons les plus faibles parmi nous, mais aussi des pires parmi nous. C'est-à-dire la manière dont nous envisageons euh, les, les humains les pires que nous pouvons essayer de voir d'un autre oeil. Bon, J'ai fait toute une conférence là-dessus euh, euh, en 2016, donc euh, pour l'égalité animale à Genève. Euh, si ça, ça se trouve facilement euh, sur, euh, sur Internet, je pense que c'est vraiment un sujet que que je trouve important.